Est-ce que tu peux nous présenter l'exploitation ouais, Donc ici, on est sur 55 hectares. Il y a 20, 20 hectares de prairies naturelles, 25 hectares de prairies temporaires. Et après, il y a un peu de métal pour les vaches. Puis cette année, un peu de pommes de terre pour la vente directe. Mais Donc c'est vraiment accès à élevage. Euh, donc 40 vaches laitières. Une, une douzaine de bœufs ou génis viande qui sont vendus en circuit court. Et puis, donc, conversion bio depuis mai 2016. Et donc, avec l'idée de tourner euh, maximum euh, sur l'herbe et autonome euh, enfin, par tout moyen possible. Et donc, euh, ouais, après, qu'est-ce que je peux encore dire sur la ferme euh, moi, je me suis installé en 2014. J'ai repris la suite de, de ma mère. Et J'avais été salarié 11 ans sans exploitation avant, donc j'avais toujours conservé l'herbe. Euh... Et pas partir dans un système super intensif, essayer d'être un minimum autonome. Et donc là, depuis 3 ans, on a accès à fond là-dessus. D'accord. Vous continuez à distribuer des concentrés euh... Très peu. C'est surtout, euh, le fin d'année prochaine, je vais mettre un petit peu de maïs grain pour mes vaches, mm -hmm. pour essayer d'être à zéro achat d'aliments extérieurs. Oui. À part la paille, là, je suis complètement... La paille, là, j'ai zéro hectare de céréales, maintenant, donc je, je suis obligé de tout acheter. Donc c'est pour ça que... Il faut, quand j'étais en paille, il me fallait 120 tonnes par an. Oui. Et l'hiver ben, dernier, j'ai réduit à 60. Ça peut-être un moins. <rire> Ok, et du coup, euh... Alors, tout à l'heure, tu me disais que tu as déjà des linéaires de haies, euh... ouais, de... pas mal de linéaires, et puis tu as remis d'autres arbres. Il ouais, y, a... y avait 4 km de haies depuis longtemps. Il y a 3 ans, j'en ai replanté 500 mètres, des bordures de fossés qui étaient. des berges de fossés qui étaient abîmées par les rats musqués. Donc l'idée, c'est de. C'était de mettre des conduites en recépage et pour fournir du volume, tenir la berge et puis fournir du volume de, de bois. C'est là, on peut les voir aussi, son Et puis, euh, donc maintenir les euh, pour euh, multiples raisons, c'est des bonnes clôtures. Parce que toutes les ici, c'est des quasiment, sauf celles qu'on a replantées, c'est des aubépines ou des pruneliers. Donc ça fait office de clôture. Ça permet, dans des journées comme aujourd'hui, aux animaux d'être euh, mieux. Et donc, euh, en fait, c'est mon père qui avait re... regarni toutes les haies. Et puis, il avait commencé le système, comme on voit la bolle, avec les frênes. Enfin, freins et sycomores, un tous les 6-7 mètres. Ça, vous l'avez planté c'est... Ça, ça c'est mon père qui a planté. Ouais. En fait, les haies, il est, il est taillé à la tronçonneuse un coup tous les 10 ans et il a replanté des... au fur et à mesure des arbres dedans. Okay. Bah Là, il avait fait ça aussi, mais là, il y en a déjà plein qui ont crevé. Oui, ouais. le <rire> bah, ouais, 60... il y a En 80, on a perdu... 80% des arbres, parce que c'était des ormes, et là on va perdre 70% parce qu'il n'y a plus que des freines. On Voilà, ouais. c'est ce qu'on a fait là. Ouais. Et après, je ne sais pas, il y a des freines, ils vont peut-être tenir quand même. Ouais. Donc les et euh... en fait, mon... euh, à la base, on, on s'en servait pour le chauffage aussi. Mmh. Les arbres, les tout ce qui avait été fait par mon père, c'était le but de chauffage. Et sachant qu'on a une chaudière au fioul et puis du chauffage au bois, moi, j'ai pas beaucoup de temps de faire du bois. Donc, euh, valoriser mes arbres en BRF, j'ai juste à les couper puis euh, passer broyeur. le broyeur. Et... Efficace. Ouais, et puis bah ça rentre plus dans, dans ce que je veux faire quoi, par rapport à la ferme. Mm -hmm. Donc, voilà, ouais, on doit être sur 4,5 km de haie sur 55 hectares. Et on va encore en replanter un peu, je pense. Super. <rire> et alors. Euh... Aussi planter des arbres intra-parcellaires, l'agroforesterie ouais. euh, au sens euh, strict comme on l'entend d'habitude. Ouais, voilà. En fait, ça fait trois ans que. Il y a trois ans, j'avais eu un premier projet, puis je voyais pas bien comment le faire et ce qui me choquait c'était de mettre des protections qui allaient me coûter cinq euh, fois plus que le prix des arbres. Enfin, si... Sur un projet de trois hectares, il y en avait pour 10 000 euros, donc on avait beau être subventionné à 70%, ça m'embêtait parce que c'était un système de cage, donc je l'ai pas fait. Et puis après, le nouveau programme... Quand le nouveau programme est arrivé, on a parlé avec Philippe euh, Majot, et c'est lui qui m'a proposé ce système-là. Donc euh, là, il n'y avait plus que le coût de la mise en place, euh, et puis des fournitures, il n'y avait quasi pas de coût de clôture. Donc, ouais. ça, on... Là, ici, on a planté donc, une quarantaine de fruitiers et 600, 600 plants de forestiers. Donc, euh, euh, je sais pas, à tous les 6 mètres pour faire des arbres de OG. Oui. Et la restance, c'est pour faire du recépage pour euh, des BRF. Oui. Donc j'en ai eu pour 5000 euros là. Sur combien d'hectares J'ai fait hectares. ça sur euh, 4 hectares. Ouais. Et J'en ai eu pour 5000 euros et ça me revient à 1000 euros quoi, avec la subvention ouais. régionale. Ouais. Intéressant. Ouais. On peut aller voir On peut... balancer là, là, Allez <rire> Donc c'est un îlot, hein, euh, en caillou. Ouais. En fait, quand je me suis installé en 2014, comme j'avais ce projet-là, quand j'ai repris la ferme à ma mère, j'ai acheté les, les 5 hectares de pâture-là parce que je savais que c'était là que je voulais le faire. C'est pour être tranquille. Mm -hmm. Le seul problème, c'est qu'on a la ligne haute tension, donc il y a même des endroits où on a mis des, des gros œillets. Du petit qui ouais, ne pas. Comme ça, on les oiseaux. Ouais. Et... Okay. Donc, ça, ça a été planté au mois de décembre. Neuf. Ouais, okay. donc les... les arbres de Auger, ça va être du... Il y a du... Cico... de l'érable plane, Plata... ouais. Il y a du jus ou pas Ouais, okay. on, va... bah, on peut aller là, il n'y a pas de jus. <rire> du chêne, du noyer, du merisier, de l'érable. Ah bah là, j'en ai mis aussi du BRF, bah voilà. Et du... Noyer, merisier, chêne, cécile, chêne pédonculée, je crois. Euh, une sorte d'érable, les pols le, le plan Ouais, c'est ça. Le champêtre, Non, le champêtre, il est dans les. Dans les Charmes, champêtre, il y, a, il y a charme, champêtre, homme dans les taillis. Okay. En majorité. Bon, il y a eu quelques ratés sur la plantation, hein, et. Les gueux, ils ont pas. Forcément, respecté exactement oh. le. Donc là, ici, ben, il va être temps de passer un coup des débroussailleuse. Là, l'objectif, du coup, c'est faire les clôtures. Mais sur le choix des essences, c'est faire du bois d'œuvre ou du bois de chauffage bon, Non, c'était surtout du BRF. Okay. Mais bon, j'ai mis quelques essences d'arbres, on ne sait jamais. Et puis même, c'est des, enfin, des chaînes. Des... C'est magnifique. Il y a du aussi dans les arbres okay. Et en recépage, pas, je dois avoir de l'olne aussi, je crois. Mm -hmm. bon, on a diversifié... Les... Je sais plus avec les groseilles enfin avec les petits arbustes je crois qu'il y a 15 sortes de 15 essences je crois